J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer euh, la création de notre site internet. Donc, comme je le disais euh, dans le précédent cours, euh, le modèle que je vous présente aujourd'hui, euh, pour... hein, hein, c'est ça. D'accord, c'est ce qu'on on va construire ensemble. Donc, la dernière fois, on a fait ça et ça. Aujourd'hui, on va continuer avec ça. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné à, cette, à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire et puis aussi nous avons créé une plateforme de formation gratuite donc si vous ne regardez pas ce cours sur notre plateforme je vous invite à vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite ok comme son nom l'indique là c'est des formations gratuites donc l'avantage c'est que vous aurez la possibilité de télécharger le site là qu'on est en train de créer ok ceci dit on va continuer avec notre site internet. donc là on continue c'est là hein. super donc là on est là ce qu'on va faire maintenant on va rajouter une autre bannière celle ci et sur cette bannière il y aura une photo et du texte d'accord du test et aussi et aussi et aussi aussi, aussi un bouton d'accord du test photo test boute. donc on rajoute notre bannière on y va, on va aller chercher ce cette fameuse bannière, bannière ou panneau c'est la même chose hein. euh... Alors, j'augmente un peu la taille ça peut aider mmh. bon, pour le moment je laisse comme ça j'ai changé la couleur Bon, je pense que je vais réduire ça après, mais bon, pour le moment, je laisse comme ça. Je vais changer la couleur, couleur arrière-plan de notre quoi, fameuse bannière. C'est où Paramètres arrière-plan, donc, on va changer la couleur. Donc, je disais que la couleur, ça devait être 223 et D, b 3 et ça, ça tape dans l'œil, hein. Ça tape vraiment dans l'œil. Donc, on a quelque chose de ce genre. Euh, le test, on veut que ça soit tout blanc. Ça soit du test tout blanc. Euh, bon, H2 celui-là. On peut le laisser en H2. Je peux le justifier sur le côté. Si je veux. Euh, après, c'est vous qui voyez hein, selon selon ce que vous voulez, selon ce que vous voulez faire. Alors, that, that. pour le moment, moi, je laisse ça comme ça. Qu'est-ce que je vais raconter là-dessus? Oui, We are the les experts. Uh, we keep things simple. Uh, alors, um, groupe d'espères nous sommes nous sommes un groupe d'experts d'experts, purée nous rendons les choses nous mettons les choses simples nous bon dans les nous rendons les choses simples les choses simples d'accord euh, ça par exemple là, si je trouve que bon, ça fait je euh, suis trois lignes le petit texte sur trois lignes bon je laisse ça comme ça je vais ramener du paragraphe paragraphe paragraphe c'est là où je vais raconter ma vie le texte et ça je prends ça je greffe là tac et ça Super. Allez, vas-y, t'es d'attaque. Moi, ouais, tu fais comme tu veux. Alors... On va rajouter un bouton. Bon, je vais enregistrer déjà ce que j'ai fait. On va rajouter un bouton. Euh, un bouton, bouton, bouton, bouton. Donc, le bouton en fait doit être blanc, écriture bleue. Donc on va aller chercher un bouton. Bouton et en boîte. Alors. Euh, fou, fou, fou, fou, fou. Bon, écoutez, hein, on va le fabriquer nous-mêmes. On va prendre le plus flashy, euh, le plus flashy là. Et on va le travaille à notre façon. Ceci dit, j'y vais. Je veux que le fond soit tout blanc. Donc, la couleur générale du fond, c'est blanc. Quand ils vont ramener euh, une souris dessus, je veux créer un effet. Je vais créer un effet transparent. Le texte, je veux que ça devienne plutôt blanc aussi. Et je veux que la couleur du texte actuellement soit plutôt 2, 2, 3, DB3. Donc là, on y va. 2, 2, 3, DB3. 3. Ok, donc on a un truc de ce genre. Bon on va arrondir un peu les bords. 5 de 5. On y va, tac tac, tac, tac, tac. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On arrondit les bords, bordure. Bordu, bord Non, c'est pas ça que je veux. Oui, ça aussi il faut le faire. Je vais mettre, ouais, je vais mettre un la couleur. Du bord, c'est 2-3-D-B-3. 2, euh, je descends la forme, blablabla. Je fais ça, je mets le trait, super. Et non, je pense plutôt que la bordure doit être blanche, sinon on verra rien du tout, parce que du bleu, c'est du bleu. En revanche, le titre, c'est là où je veux, 2-3, je l'ai déjà fait. Euh... Ouais, je voulais faire un. Là on les arrondit les bords. arrondi les bords. Arrondir du... les bords. On va mettre 5. Et 5. De court. Du coup, on a quelque chose de ce genre. Ça, c'est pas mal. On va ramener maintenant, du coup, une photo. Une photo. Allons chercher notre photo. Une image. Non, non, Image, image, image. On vient là, on, on la prend, on la glisse là. Bon, si on veut respecter le le design là, la photo doit être carré On doit prendre une photo euh, de préférence carré Bon, la réalité est que je n'ai pas de photo carrée. on va voir ce qu'on va faire. On va si on peut, hein, si on peut travailler prendre une photo la travailler donc je vais regarder dans mes photos est ce que j'ai quelque chose qui peut être intéressante donc voilà, on va regarder un peu bon le salon de coiffure ça va pas trop le faire hein, pour le cyber euh, pour un truc cybernétique et tout hein. le salon de coiffure ça le fait pas trop mais j'ai plein de salons de coiffure comment on va faire du coup bon, sauf que ça c'est des icônes sur lesquelles je peux. Ah c'est pas mal ça. Euh, ouais mais bon. Donc donc donc donc donc donc donc donc donc. En définitif j'ai pas de photos. On va aller voilà, regarder si s'ils ont des photos pour nous. Est-ce qu'ils ont des photos sport, technologie, tiens, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, si on prend par exemple cette photo, on va prendre cette photo, hein? on va pas se casser la tête. On prend cette photo, sauf que elle n'est pas, comme je vous le disais tantôt, elle n'est pas, euh, elle n'est pas, euh, d'accord, donc. Je retourne dessus, je veux voir Ah, donc les photos qui sont Chez eux, on peut pas aller au travail C'est un peu embêtant C'est un peu, un peu Un peu embêtant Un peu embêtant Ceci dit annuler. Euh, Vous savez quoi Je vais faire ça Hop. Je vais faire ça Hop. Comme ça fais ça ok je glisse ça comme ça comme ça de toute façon selon la taille de l'écran il y en a qui verront plus il y en a qui en verront moins voilà, voilà. comme ça j'aime au carré hop c'est pas faux c'est pas carré hein, mais bon Dans un affichage ça rend l'effet que je veux que ça rende. Donc, une fois que c'est fait... Euh, ce que j'ai fait là, là, j'ai mis du texte, etc. Euh, hein, J'aurais dû... J'aurais dû, hein, mettre ça sur une boîte comme ça. Je peux le déplacer comme, comme je veux. D'accord Bon. Mais, c'est pas méchant parce qu'il n'y a pas trop de choses sur la, sur la bannière. Mais s'il y avait trop de choses sur la bannière... C'est mieux de mettre des, des, des éléments comme ça, de le mettre sur une boîte comme ça, quand vous le déplacez, vous déplacez tout d'un coup. D'accord Il y a aussi une autre façon de le déplacer tout d'un coup, mais bon, quand c'est sur une boîte, c'est combien? Euh, je vous montre quelque chose. La bannière qui est en dessous, vous allez me dire peut-être que je ne vois pas bien, mais je vous assure, c'est pratiquement la même chose que ce qui est... Ça là, c'est pratiquement la même chose que euh, ceci. Seule chose qui change, c'est la couleur des textes, des boutons et la photo est un peu plus petite. C'est tout. Donc pourquoi je vous dis ça C'est parce que j'ai envie de dupliquer. D'accord On va dupliquer ce qu'on a fait en haut et on va le modifier pour avoir ce qui est en bas. Donc là, du coup, je vais descendre déjà celui-ci un peu. Là. Je le descends un peu. Et vous allez remarquer qu'ils ont mis un petit test. Ils ont mis un petit test, hein, test au-dessus. Hein, et que moi, je n'ai pas pour avoir ce test euh... bon, je suis tenté au fait de, de réduire un peu la bon, on va faire un truc Attendez. on va faire un truc on va pas être plus royaliste que le roi d'accord moi je vais virer ça ah là là là là mettre un point comme ça on... après hein, si vous avez plus de choses à écrire hein, vous, vous... Vous écrivez autant de choses que vous voulez. Hein. Pas de souci. Hein. Mais bon, moi, euh, comme j'ai un design et que j'ai pas de copie, euh, je fais comme je veux. D'accord Là-dessus, je vais aller euh, ce que je peux prendre. Je vais prendre du test encore. Je vais prendre du H6, mais je vais le transformer en paragraphe ou peut-être pas. Voilà, créative solution. Euh, je clique dessus, je change la couleur, je mets blanc, je le mets gras, je justifie sur le côté, je mets solution créative, solution créative, solution créative, solution créative, solution. Creative. solution, solution, creative. Creative solution c'est ma traduction moi hein. si vous êtes bon en anglais euh, traduisez vous-même <rire> bon le but c'est pas de traduire le truc mais euh, de créer votre de, de vous-même vos, euh, votre copie d'accord on n'a pas besoin de, de reproduire de réécrire ce qu'ils ont écrit parce qu'on fait pas la même chose que l'idée c'est d'utiliser le design pour votre votre business ok ou le business de votre client alors je j'enregistre ça et comme je vous ai dit, je vais dupliquer. Je vais dupliquer ça. Bon, je remarque que c'est un peu décalé là. La photo, ça ne couvre pas tout. Donc, je vais... Ah tiens, ça couvre tout. C'est le trait. Désolé. Ouais, ça m'embête ça. J'ai l'impression que ça ne couvre pas tout. Ouais, ça ne couvre pas tout, en fait. 1, 2. Et voir si c'est mieux c'est pas encore mieux bon ça c'est mon côté chipotage mais euh, j'y tiens euh, alors ça donne quoi l'impression que ça dépasse un peu là. il ya que moi qui vois peut-être hein, mais j'ai l'impression que ça dépasse 2 mm ouais bon écoutez on va laisser comme ça euh, en revanche ce que je peux faire aussi ouais mais ça va pas donner la même chose hein. la, la hauteur c'est 550 ici ouais en fait j'ai pas j'ai pas la hauteur c'est ballot mais ok je vais faire ça ok j'enregistre et je duplique tout ça on ferme et on duplique ça d'accord du coup du coup ça donne ça vous d'accord avec moi que c'est pas vraiment ça et on va réduire cette photo on va la mettre là est ce que je vous disais tout à l'heure mais Bon, ce que j'ai fait là comme ça, normalement j'aurais pu faire ça aussi comme ça, hop, hop. et tout déplacer comme ça, je peux faire ça aussi, mais bon, mais bon. Alors, je dit ma photo elle est là, donc l'idée de photo carré ça revient encore, ma photo elle n'est pas carrée. Il est plutôt euh, plutôt rectangulaire serait bien que vous vous prenez une photo carré. d'accord je vais ça je vais le mettre en noir je le mets en noir hop ça aussi je le mets en noir je le mets en noir je le mets en noir euh, c'est bleu bleu bleu euh, donc fameux 2-2-3 db3 2-2-3 db3 ok Donc, du coup on voit plus rien c'est normal la couleur du bouton on va changer on va changer du coup on va mettre euh, c'est la couleur du bouton regardez euh, J'ai ça, pourquoi j'ai ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai travaillé. Moi, pourquoi j'ai ça? Ah, oui, c'est ça qui me fait gourer. Euh, c'est ça, c'est même pas très bon. On va mettre A, 2, 2, 3, D, B, 3. Ok, donc ça normalement j'ai pas pu le bon euh, ça c'est la couleur de SiouxVol. Couleur de survol, comment je veux que ça soit Je veux que ça soit transparent. Je veux que ça soit transparent. Couleur là. Je veux que ça soit euh, D3 DB DB3. C'est ça que je veux. Et le, le texte... Euh, ça, c'est l'arrière-plan. Quand ils vont suivre ça va être transparent. Euh, ah. Euh, ça, c'est le test. Quand ils vont survoler, je veux que ça soit du, ouais, du blanc. Du blanc, non, plutôt du noir, parce que ça va être le fond va être blanc euh, et le titre, le titre d'origine, il faut que ça soit, il faut que ce soit du, du blanc, comme ça. Bon, il y a un truc là qui va pas, C'est pas ce que je veux, je veux que le Ouais c'est bon ça va ça va ça euh... va du coup le contour la... la bordure au fait on va changer on va mettre euh... on va mettre du noir du noir ou du bleu ou attendez on va voir la bordure la bordure, la bordure, on va changer de couleur, on mettra le 3D 2, 3, 2, 3 Ici ça ne réagit pas bien, on change le fond de la bannière, le fond de notre bannière, c'est couleur paramètre darrière plan c'est du blanc, on fait ça. Ici le bouton. On va mettre en savoir plus. On en savoir. En savoir plus. Alors, donc ça c'est bon. La photo, on va changer. On va mettre une autre photo quand même. Euh, alors, est-ce que j'ai une photo quelque part que je peux découper et en faire quelque chose de carré est ce que j'ai une photo que je peux découper et en fait quelque chose de carré live euh, bon ça fait pas trop cyber ça non j'ai rien là. déco coiffure réseaux sociaux oh, tiens peut-être qu'ici j'aurais quelque chose non Naï, j'ai rien de spécial. Euh, je monte, je monte, je monte. Bon. Retourna. Alors... Ça, j'ai regardé. Quoi que ici, là. Est-ce que j'ai quelque chose... Peut-être que j'ai quelque chose. que peut-être que à moins que bon j'ai cette photo là mais est-ce que j'en ai d'autres non j'en ai pas d'autres pas terrible hein. alors pas terrible pas terrible pas terrible là. Technologie, alors est-ce que technologie, ouais, bon, dommage, toutes les photos sont, sont rectangulaires. Là. Bon, on prend celle-ci. Sécurité, Sécurité et Solution Cloud, Solution Cloud, Solution Cloud. Donc, Cloud and Cyber Security. Cyber Security Cloud. Cyber. Cyber security. Bon, c'est pourquoi il répète, il répète chaque fois la même chose, juste parce que il n'a pas d'idée pour le. la copie donc on va risquer ça du coup on a juste eu le temps de faire deux choses de faire ça et ça la prochaine fois on va continuer avec ça et si on a le temps on continuera avec ça ok donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube et surtout de vous inscrire sur notre plateforme de formation gratuite si ce n'est pas encore fait euh, ceci dit on se donne rendez-vous pour le prochain coup bye bye